Salut à tous, mon nom est Child Abazer. Aujourd'hui, je viens vous parler de quelque chose d'extrême importance. Alors, j'espère que vous connaissez l'histoire des cinq adolescents vivant à New York en 1989 qui ont été accusés et incarcérés par la police américaine pour une histoire de viol et d'agression sur une joyeuse de 28 ans à Central Park. Ces cinq adolescents étaient tous des innocents, mais très malheureusement, ils ont été presque au même endroit le jour où l'incident a eu lieu. La police a débarqué et emmené avec eux ces cinq adolescents pour les mettre en prison. Ils ont avoué qu'ils n'ont rien fait. Mais c'était difficile de les croire puisqu'ils se trouvaient tous à Central Park ce soir-là. Ils ont dû passer environ 14 ans de prison jusqu'au moment où le vrai coupable a décidé d'avouer tous ces crimes pour lesquels ces cinq adolescents ont été incarcérés injustement. À cette époque, l'histoire faisait buzz sur la toile. Ces cinq jeunes ont devenu carrément célèbres. Bien sûr, c'était dans le mauvais sens du thème. Mais après leur sortie de la prison, ils ont utilisé leur célébrité pour commencer une nouvelle vie. C'est vrai qu'on les a volés leur jeunesse. Mais en sortant, ils n'ont jamais eu l'idée de vengeance en tête. En revanche, ils ont travaillé très dur pour rattraper tout ce temps perdu. Certains sont devenus activistes, d'autres fabriquer leur propres marques de vêtements et les mettre à vente, etc. Tout ça pour vous dire, peu importe ce qui vous est arrivé dans la vie, voyez toujours le bon côté des choses. Sachez que dans votre malheur, il y a différentes possibilités. Il suffit juste de les considérer comme des tremplins pour sauter vers la réussite. Martin Luther King disait, « Si vous ne pouvez pas voler, courez !» Si vous ne pouvez pas courir, marchez. Si vous ne pouvez pas marcher, rampez. De toute façon, avancez. Vous êtes le seul responsable de votre réussite. Et vous êtes aussi le seul responsable de votre échec. Alors, choisissez dès maintenant votre chemin. Et commencez dès aujourd'hui.